Alors, euh, donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui J'ai fait les slides en anglais, parce que après je le mets sur mon blog, donc ça, ça m'évite de le traduire après, mais si vous voulez, je vous traduirai s'il y a des mots que vous ne comprenez pas. Ça devrait relativement, euh, relativement être. Donc euh, je vais vous parler de l'injection de dépendance avec JavaScript, euh, un pour euh, qui n'interfère euh, pas avec votre code. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir euh, un minimum de, de, de code euh, qui... qui gère ça, en fait, puisque ouais. finalement vous allez voir qu'il n'y a pas besoin. Alors, du coup, petite présentation. Donc, euh, je travaille sur StartUp. Euh, on l'a dit tout à l'heure. Je fais du software pour les startups depuis que JavaScript est un sujet brûlant. Et euh, une fois, j'ai fait un code qui a compilé dans Rust, qui a mon blog et mon Twitter. Alors voilà, c'est une crop designing. Donc euh, <rire> vous avez peut-être entendu parler euh, de l'ALV récente. Donc du coup, on va pouvoir euh, augmenter nos ambitions et pour ce faire, on recrute. Euh, alors des devs, j'ai mis des devs back-end, des front-end, mais en fait, c'est des devs, euh, clairement, euh, s'il y a un full stack, bah, c'est bien aussi. Des data scientists et puis euh, mb de software engineers parce qu'on a une partie hardware. Et donc du coup, euh, potentiellement, s'il y a des talents. Euh, ça peut être intéressant. Oh. En remote du coup c'est ça. <rire> Alors, euh, définition. Donc euh, pour ceux qui, co chez, qui, qui connaît euh, l'injection de dépendance Qui l'utilise au quotidien Ok. C'est qu mais... Bah c'est l'injection de dépendance. Après c'est un pattern, tu l'implémentes ouais. comme tu veux. Euh, tu peux l'implémenter en PE en PO ou pas. Mais... Donc l'idée en gros de l'injection de dépendance, ben, finalement c'est euh, tout votre code a besoin de faire appel à des états euh, externes. Donc typiquement ça va être les IOS en fait, hein, euh, lire un fichier, euh, enregistrer dans une base de données, euh, faire un appel euh, à un service REST, euh, peu importe. Euh, et en fait, euh, l'idée, finalement, c'est d'exprimer les, les dépendances de manière déclarative, de façon à ce que votre code métier ne soit pas impacté par toute la tuyauterie, finalement. Euh, donc euh, l'idée, voilà, c'est que ce soit complètement découplé, euh, l'implémentation soit découplée des dépendances et de leur initialisation. Donc en JS, euh, qu'est-ce que ça peut donner Est-ce que j'ai le curseur ouais. Euh, bah en fait, c'est très simple. Hein. Euh, si vous êtes un fan de l'APO, vous avez une classe. Et en fait, la classe, finalement, vous allez lui injecter les, les services dont elle a besoin. De manière à ce qu'après, derrière dans le code, bah, vous puissiez utiliser ces services sans vous soucier de leur initialisation. Avec les fonctions, bah, c'est un peu plus simple. Vous allez utiliser le passage d'arguments euh, à vos fonctions et finalement vous allez utiliser tout bêtement les services que vous avez passés en argument de vos fonctions. Donc c'est assez simple en fait, hein. c'est un nom compliqué pour nommer quelque chose de très simple. Pourquoi c'est utile euh... Oui, je vois que tout le monde tourne la tête, mais je euh... <rire> n'avais <rire> pas de place pour les mettre à l'horizontale. Euh, c'est que, Alors je vous mets au défi de trouver une application qui n'a pas une phase de bootstrapping et une phase de shutdown, à part le fontaine. Ou là encore que, parfois vous pouvez vouloir ait des comportements ou sortir de la page, qui soient euh, déclenchés. Euh, et donc du coup, c'est un truc qui est super récurrent, et c'est ce que l'injection de dépendance adresse, et donc du coup, c'est euh, très commun de l'utiliser. En gros, à quoi ça ressemble bah, Finalement, vous avez toutes vos dépendances, donc la flèche, elle veut dire « dépend d'eux », donc euh, ce rond-là dépend de ce rond-là, qui dépend de ce rond-là. Euh, et ça c'est euh, finalement vos services. Et les feuilles finalement c'est euh, le, le, euh, les feuilles qui sont c'est le code métier, finalement. C'est celui qui exploite vos services. Euh, bah, en fait, les dépendances de votre application, c'est un graphe. De la même façon que les dépendances de votre code que vous allez euh, requirer ou importer, c'est un graphe, donc un graphe orienté. Et l'idée en fait c'est que finalement on peut l'initialiser de, de manière optimale. Donc en fait c'est pas compliqué. Vous commencez par euh, instancier les services qui n'ont pas de dépendance. Vous, vous instanciez les services qui dépendent des services que vous avez pu instancier à la première itération lors de la seconde itération. Et à la troisième itération, vous instanciez les services qui euh, n'avaient pas pu être instanciés à la seconde, etc. Jusqu'à ce que toute votre application finalement euh, soit vous pour le shutdown, c'est pareil, sauf que là, vos services ils sont tous euh, up. Et finalement, vous allez shutdown tous les services de manière euh, enfin, inversée, finalement, euh, de façon à ce que tous les services soient proprement euh, arrêtés. C'est le graceful, graceful shutdown, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est vrai que c'est plus une problématique back-end, mais euh, pourquoi pas en contre. Et l'opinion, finalement, que je vais essayer de développer euh, ce soir, c'est... Euh, c'est le seul design pattern que vous regretterez jamais d'implémenter. Voilà. Pourquoi Parce que, ben, comme je l'ai euh, énoncé tout à l'heure, c'est euh, récurrent, c'est-à-dire que ça adresse un problème qui finalement euh, existe dans toutes les applications, et donc c'est dommage de ne pas l'utiliser. Surtout quand on le connaît. <rire> euh, et le deuxième, la deuxième opinion que j'essaie je de développer, c'est si vous utilisez de la programmation orientée objet, ne blâmez pas la DI parce que c'est pas de sa faute. C'est de la faute de la programmation orientée objet si vous avez l'impression que, que la DI c'est n'importe quoi. Alors pourquoi utiliser l'injection de dépendance Donc euh, au-delà du fait que c'est un pattern récurrent et que ça adresse un problème qui est commun et que euh, n'hésitez pas après quand, au moment des questions à nous proposer des, des patterns qui n'auraient enfin pas besoin d'injection de dépendance. Parce que ça rend votre code testable, Alors, euh, tout simplement, euh, c'est beaucoup plus facile de tester euh, du code qui utilise l'injection de dépendance, puisque, effectivement, vous n'avez pas besoin d'utiliser, euh, par exemple, dans node, je ne sais pas, qui connaît moquerie. Euh, vous êtes obligé de moquer, euh, finalement, euh, le requirement des modules, enfin, c'est un peu euh, l'horreur. Euh, si votre code est prêt pour la DI, ben, finalement, c'est facile à tester. Configurable, parce que ben, comme vous mettez euh, les dépendances en paramètres, ben, finalement, vous mettez ce que vous voulez en paramètres. Et il suffit que vous respectiez l'interface de vos services pour pouvoir euh, les, les réutiliser avec d'autres euh, services qui feraient euh, conceptuellement la même chose. Manageable, alors pourquoi j'ai mis ça Parce que euh, on, ben, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, euh, le dev, principalement, c'est de la charge mentale la charge mentale à, à accumuler, il faut être capable d'avoir en tête tous les effets de bord possibles que le code que vous êtes en train d'écrire euh, peut générer. Et le fait de, de raisonner justement de manière isolée, ça aide à, à comprendre plus de code, euh, puisqu'on a moins de charge mentale. Réutilisable, parce que ben, du coup, euh, vous pouvez facilement réutiliser des morceaux de code, euh, c'est plus que la modularisation du code, c'est aussi... Euh, réutiliser finalement euh, l'initialisation et euh, le shutdown de vos services dans toutes vos applications. Optimal, parce que ben, en fait, euh, le code que vous auriez écrit pour initialiser vos services et pour les désinitialiser, vous auriez fait à la mano, et ben, en fait, euh, là vous êtes garanti que c'est optimal parce que vous utilisez une librairie qui adresse vraiment ce problème et qui essaie de l'adresser de manière optimale. donc Du coup, euh, a priori, euh, vous avez le meilleur code qui soit pour pouvoir initialiser vos dépendances. Instrumental euh, parce que, en fait, euh, du coup, ça me porte beaucoup d'effets euh, vraiment sympas qui font que votre code est, devient plus, finalement, un, comment dire, un, un ensemble sur lequel vous pouvez raisonner plutôt que juste du code impératif qui ferait euh, des choses séquentiellement. Mais ça, on va le voir tout à l'heure, je vous montrerai. Alors, est-ce qu'il y a des, des inconvénients Alors, oui, il y en a. L'inconvénient c'est le débugage, parce que bah, effectivement euh, l'initialisation des services, ben, si jamais ça ne marche pas, va falloir euh, mettre les mains dans le cambouis. Euh, c'est plus simple de raisonner sur du code qu'on voit que sur du code qui fonctionne de manière magique, entre guillemets. Euh, le static typing, alors euh, forcément, comme il y a une partie du code qui est. Une, enfin, une partie des, enfin même tous les services sont initialisés de manière dynamique, finalement on perd un peu de l'avantage. De, de la vérification du code euh, typé euh, statiquement. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite application. Enfin, une petite application, en fait, un, un outil en ligne de commande qui fait pas grand-chose. Alors, il y a trois ou quatre commandes. Il y a une commande qui montre euh, le timestamp unique. Unix. pardon. Il y a une commande qui envoie un fichier dans un serveur FTP. Vous pouvez voir ici, en fait, c'est un service Docker que j'ai lancé. Il y a une commande qui insère des données dans une, dans une base de données Postgre. Et. Normalement, il y a une commande qui les affiche, rows, voilà. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Et l'idée, en fait, c'est que, alors je l'ai fait en TypeScript, parce que je voulais montrer quelque chose qui fonctionne que en TypeScript, mais euh, ça peut fonctionner avec du JS normal, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qui se passe Par exemple, ici, j'ai ma commande qui euh, insère des, des lignes dans la base de données. Alors, j'initialise, je, hein, je fais ça bêtement. J'initialise euh, la base de données, le serveur FTP. Alors, le serveur FTP, au début, je voulais aller chercher le fichier dans le FTP, j'ai pas eu le temps. Donc, en fait, j'initialise pour rien, je crois. Euh, j'initialise le système de logging, j'initialise euh, le petit service qui va chercher les arguments. C'est un service tout bête, 0AP. Hein, où je déclare les arguments, leur type, et je retourne finalement les arguments qui ont été parsés. Et puis ici, il y a le code qui finalement est tout simple. J'ai même directement supprimé la base de données à chaque fois que j'insère des lignes dans la base de données, parce que c'est vraiment que pour l'exemple. Et ici, je prends chaque fichier que j'ai passé en argument, je lis leur contenu, j'ai un petit parseur CSV des familles, et puis euh, ici bah, je mets chaque ligne une par une dans la base, de données c'est vraiment tout simple, j'ai pas pris le temps de séparer en fonction euh, proprement, mais euh, j'espère que vous m'en tiendrez par ailleurs, et du coup, hop, quels sont les problèmes qui sont posés finalement par, euh, par le fait de procéder comme ça en fait on ne peut pas réutiliser les, les, le serveur FTP et la base de données. Parce que tout simplement, la base de données, quand elle s'initialise, j'ai vraiment pas utilisé l'injection de dépendance. Hein, euh, et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va aller chercher la config, et que la config finalement, ben, elle, est en, elle, est, elle est en dur. C'est-à-dire qu'elle va automatiquement aller chercher la configuration qui a été cétée ici dans ma configuration, et du coup, si j'ai besoin d'accéder à deux bases de données différentes, ben, je peux pas. Si je veux pouvoir instantier deux fois le service DB euh, avec deux euh, bases de données différentes, je suis bloqué. Différent, pardon, je suis bloqué. Euh, pareil pour le testing, donc on en a déjà parlé, mais en fait, euh, ce serait super chiant de tester ce code-là, il faudrait utiliser Mockery, il faudrait, euh, tout réimplémenter euh, from scratch, mais avec des stubs. Euh, on peut pas remplacer euh, le service FTP par S3 facilement. Et en plus, c'est un choix binaire, c'est-à-dire que si demain je veux remplacer S3 seulement dans un type d'environnement, ben, je ne peux pas. Je suis obligé d'utiliser de, de, de, de S3 dans tous les environnements. Euh, si jamais j'ai un service qui, qui demande un refacto, ou si j'ai l'ordre or, d'initialisation de, de mes services qui euh, change, ben, en fait, il va falloir que je change ça un petit peu partout dans mon application. Donc En fait, c'est assez compliqué. Du coup, je vais vous présenter un petit module j'ai réalisé, donc je sais hein, c'est toujours comme ça, la, la personne vient présenter son module mais euh, ça m'a embêté d'illustrer l'injection de dépendance avec un autre module J'espère que vous comprendrez alors le module que j'utilise c'est Cycle. alors euh, qu'est-ce que c'est pourquoi je dis euh, l'injection de dépendance c'est c'est euh, la banane sans le gorille et sans la jungle parce que je sais pas si vous connaissez euh, le, la citation mais en gros euh, le, le petit lol sur la PO, la PO c'est que quand vous voulez une banane, ben, vous êtes obligé de prendre le gorille et la jungle avec la banane. Et vous n'avez pas trop le choix. Donc là l'idée c'est justement de ne pas rely sur la, sur la PO. A l'inverse de ce qui se fait en fait beaucoup euh, dans la plupart des frameworks JS en fait. Qui utilisent l'injection de dépendance. Angular. Je, je, je n'ai rien. Dit. <rire> Euh... Ouh. ouh... Alors là, je vais spoiler ma conf... Voilà. Donc du coup, euh, je vais faire un petit refacto. J'essaie de pas me retromper. Alors le petit refacto, il va être très simple. Finalement, c'est que je vais reprendre chacun des services un par un, et je vais les déclarer comme étant des initializers de... Euh, euh, de knifeCycle alors en fait c'est relativement simple pour déclarer un initializer j'ai juste à faire donc, par exemple ça, qu'est-ce que c'est ben, c'est un service qui retourne euh... Hop, des arguments donc je vais appeler service et init args je vais donner un nom je vais être args et puis c'est suffisant Hop. on fera peut-être du débugage hein. j'espère pas mais c'est le risque. Alors, euh, la commande... Ah, ça, la commande, je le ferai en dernier. La configuration, Donc bah c'est pareil, c'est un, un service, d'ailleurs, mal nommé, sans se le copier-coller. Donc, c'est un service qui, en fait, va juste chercher dans un fichier en fonction de l'environnement Node, euh, un fichier de configuration. le fichier de configuration que je vous ai montré ici. Euh Ouais. J'en ai mis un pour production, mais euh, ne vous inquiétez pas, hein. ce n'est pas des vrais mots de passe dedans, on ne l'utilisera pas. c'est juste pour l'exemple. Alors, bah pareil, c'est un service. Hop. Euh, ouais, config. Et on va le nommer config pour rester cohérent. Ah, D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit trick. Je vais faire autoname. Et en fait, il va induire le nom du nom de la fonction. Hop. Je voudrais juste qu'il m'apporte le truc tout seul. Voilà. Hop. Donc là, en gros, il va le nommer config tout seul parce qu'il y a une devant avec une majuscule. Donc il va faire ça tout seul. Ah ouais <rire> Après, il y, a, il y a une partie de magie, hein, effectivement. Mais euh... hop donc là, pareil, c'est un service. Alors, je vais commencer comme ça, j'aurais peut-être pas le temps, mais en fait, il y a une autre... Ouais, non, je vais essayer. Il y a un autre helper qui s'appelle Provider. Et en fait, le Provider, ce qu'il fait, c'est qu'il non seulement fournit le service, mais gère aussi le shutdown du service. L'idée, en fait, je vais le faire. Allez, hop <rire> <rire> je vais le faire maintenant parce que sinon c'est dommage hop hop hop et là du coup ça devient plutôt la signature c'est le seul moment où ça devient intrusif dans le code mais en même temps ça apporte une fonctionnalité qui est le shutdown euh, par contre comment ça s'appelle déjà euh... non c'est pas cher on va lire la doc. Ah, ouais, bah c'est pour ça qu'il faut toujours faire de la doc parce que même quand c'est à tu peux oublier des choses. Parler de charge mentale. Dispose. Voilà. Hop, et là en fait ça va être client. Ça c'est pas ma lib, mais je pense que c'est end. Sauf que là je vais la binder parce que bien sûr c'est une fonction qui va être appelée Hop. Euh, Alors moi je le fais pour pas perdre de temps. Parce qu'en gros, si c'est une classe euh, à l'ancienne, la, machin, ça risque de ne pas marcher. Euh. Donc du coup, je le mets juste par défaut, comme ça, euh, ça marche. <rire> voilà, il y a un truc qui existe euh, là-dedans, donc euh, je le mets par défaut pour dire d'être tranquille. Hop. Et pourquoi il me dit ça Alors, blabla, promise, service, client, dispose, Deux points et quelque part. Ah <coughs> uh -huh. um, okay. Ah ouais Bon, bah je vais renoncer. Hop vous n'aurez pas la démo avec le provider parce que sinon ça va me prendre trop de temps. Hop. Bim. Hop. C'est pas grave. Le FTP donc du coup pareil. Hop. Là je vais utiliser un autre peut. Ouais oh, non je ne peux pas l'utiliser. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre le name comme j'ai fait tout à l'heure. Donc il y a tout un tas d'helpers en fait qui permettent de mettre le nom qu'on veut, le, d'injecter les dépendances qu'on veut, etc. Ah oui d'ailleurs, je suis en train de faire l'impasse sur l'injection des dépendances, mais c'est pas grave, je vais y revenir après. Donc là pareil, le logger c'est un service. Euh, je vais lui mettre son nom. Et le timer, c'est un service. Alors vous avez pu voir que j'ai mis des interfaces ici. Pas innocence parce que je vais en avoir besoin après. Et puis, euh, je voulais pas que ça prenne non plus trop de temps. Déjà là, ça en prend un peu. Hop. Hop. Voilà. Euh, donc du coup, là, j'ai mon service de... Donc ça, c'est un timer, hein, euh, tout bête. J'ai mon service de logging, j'ai mon service FTP. Donc lui, il dépend de la configuration. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter la configuration dedans. Et je vais lui rajouter un type. Voilà. Alors, pourquoi je mets le type, là parce que, justement, c'est là euh, le downside dont on parlait tout à l'heure. C'est que, comme ici, euh, TypeScript n'a aucune, euh, aucune idée, finalement, de ce que je vais mettre là-dedans, je suis obligé de déclarer, finalement, une interface. Alors, c'est un downside sans être un downside, parce que, finalement, le fait que je lui dise bah, le config que j'ai passé, ça va être euh, ce config-là, ça me permet d'avoir une couche, finalement, d'abstraction. C'est cette couche-là aussi qui fait que je vais pouvoir avoir des interfaces euh, identiques pour des services différents. Et c'est aussi cette couche-là qui va nous permettre de raisonner aussi euh, de manière un petit peu plus intelligente que juste dire je récupère une lib. Par exemple, si vous utilisez, vous utilisez la lib S3, ben nous, en fait, euh, on n'utilise pas euh, S3 directement. En fait, on a un service de stockage qui a un get, un put. Et en fait, ce service de stockage, ben, on peut le substituer par n'importe quoi. Demain, on décide de ne plus passer par S3, mais passer par le service concurrent qui est développé par OVH ou on peut parce qu'on a raisonné en termes de briques fonctionnelles et non en termes de technologie. Euh, du coup là j'ai mis la config, je lui ai dit ben, la config c'est ça, du coup ça je vais pouvoir l'enlever. Euh, du coup ben je vais juste déclarer ici que je vais lui passer une config. Normalement ça devrait vous rappeler un truc pour ceux qui ont fait du Angular.js Pardon. Ouais, voilà, c'est vraiment, euh... vraiment. Ouais voilà, là j'ai vraiment copié hein, pour le coup. J'ai vraiment copié sur angular. Euh... Donc du coup là c'est bon. Je vais retourner sur l'ADB parce que finalement on a le même brin brin à faire. Euh... Hop, on va le typer pareil. Alors pourquoi je le type euh... je le type config si j'avais fait du JS, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est parce que si demain je veux utiliser config ici, ben là il va me dire voilà ce que tu as dans config. T'as DB, t'as FTP. C'est pour ça que j'ai fait une interface ici. Et que j'ai typé le retour du parseur d'arguments ou la petite librairie que j'ai utilisée en disant ben, c'est un objet de configuration. Comme ça, ben, j'ai vraiment l'autocomplete pour ma configuration de mon application même si j'utilise un service d'injection de, de dépendance. Euh, celui-là j'ai dit je verrai après. Pour les arguments, il n'y a pas de dépendance, donc c'est bon. Donc je vais pouvoir regarder mon initialiseur de commande. Ah oui, donc celui-là en fait je pense que je vais pouvoir le virer même carrément. Hop. On est pas mal. Maintenant, je vais regarder dans mes commandes. Bah, du coup, ça va être le même, euh, même délire. Je vais prendre. Euh... Alors, je vais utiliser la fonction qui infère les types du service. Tout seul comme un grand. Est-ce qu'il ouais, l'a mis C'est bon. Euh, Celui-là. Comment sur pour le faire bah sur la signature en fait tout simplement euh, il te fait un, un toString string de la fonction et puis il récupère les bons arguments. C'est ce que faisait Angular JS à l'époque en fait. Sur ça j'ai vraiment pas innové. Euh... Alors il y a des petites subtilités. La subtilité, c'est vraiment une question esthétique ici. C'est que s'il si infère le nom ici, il va me faire D minuscule, B majuscule. C'est pas très joli. Donc du coup je, là ce que je fais c'est que je mets, euh, je mets le nom euh, d'ailleurs j'ai oublié je mets le nom euh, directement c'est pour ça en fait juste pour ça c'est que là dans ce cas précis je préfère euh, je préfère avoir le nom euh, mais je peux l'overrider c'est à dire que d'ailleurs j'ai oublié ici d'injecter la config bah, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'autoservice et je vais montrer on peut, comment, comment on peut overrider si je veux vraiment override parce que je trouve que en fait, euh, ce serait moche d'avoir ce nom-là, mais que je veux quand même euh, utiliser euh, la détection d'injection, je fais ça en fait. Ah, oh, c'est dommage qu'ils me le mettent un peu sur deux. Les... Voilà. Mais là, j'ai le même effet. Sauf que j'utilise l'injection de dépendance. C'est mieux, parce qu'en fait, du coup, ici, rajouter les arguments autant que je veux et finalement euh, j'ai rien à faire ici ça évite d'avoir à deux endroits euh, des choses différentes et je ne verrai que pour le truc qui m'intéresse donc ici ben bah pareil là j'ai besoin de db j'ai besoin de ftp j'ai besoin de log et j'ai besoin de args que je vais typer j'ai db qui va être alors pg client j'ai ftp il va être euh, client aussi mais alors ftp alors ça c'est dommage que ce soit tronqué à tous les coups c'est pas le bon on va essayer non c'est pas le bon regardez ici donc c'est le retour de ça c'est un client aussi mais il faut bon, je vais le mettre à la main tant pis client from ftp je crois que là la petite subtilité c'est que c'est comme ça sauf que ça n'a pas marché forcément c'est trop simple ça c'est un peu dommage mais bon hop Log, bah, ça va être logger. C'est l'interface que j'ai définie dans le logger. Et puis args, ça va être args, l'interface que j'ai définie dans args. Hop. Hop. Je pense qu'on est bon. De toute façon, on fera du débugage. Comment euh, Ouais, ça, ça doit être une relique. Ouais. Je pense que c'est peut-être le truc qui va faire que je vais galérer comme un fou tout à l'heure. Mais bon. Hop. Hop. Donc là, on est pareil. Je vais typer DB. Euh non, c'est pas compliqué, c'est client. Client from pg. Bim. Time. Lui, il a besoin du temps du log Bon oh, il me met un peu sur du Ah c'est parce que j'ai mis une virgule d'habitude oh, c'est dommage il m'aide il n'a pas la ligne, bon c'est pas grave. Euh, du coup, allez, un dernier, et après on va pouvoir commencer à jouer. Donc, FTP args, on va rajouter args FTP. Vous voyez, c'est le côté, ça c'est le côté un peu relou. C'est quand on utilise TypeScript. <rire> Parce que là, vous êtes obligé de typer si vous avez utilisé TypeScript, si vous n'utilisez pas. Hop. Après, vous avez quand même des choses qui viennent avec qui sont sympas, mais ouais, donc là c'est pareil, il va pas vouloir être obligé de le faire à la main euh, et ça va être juste FTP. Voilà, alors du coup, je vais aller dans une fonction où j'étais pas allé tout à l'heure, euh, c'est la fonction de run. Donc, ça c'était euh, en gros, ça faisait euh, ben, euh, j'attends la commande. Enfin, J'initialise la commande et je run la commande. Si j'ai une erreur, bah, j'exite, je, tout simplement. Donc là, en fait, on va changer ça. Hop. Euh, ouais, je vais peut-être faire comme ça, ça sera plus simple. Ouais, non, j'aurais même pu. Hop. Alors, ça, c'est la petite convention. Moi, je l'appelle toujours dollar. Mon injector. Donc, l'injector, ça fait partie du de un petit peu le, le vocabulaire euh, hop, le, le vocabulaire de, de l'injection de dépendance c'est le brin brin qui euh, met tous les services ensemble et puis euh, les provide euh, et du coup command hop. donc là en gros ben, il faut que je, je, alors l'idée c'est que je dois déclarer mes services mais je vais pas le faire sinon ça va nous prendre trop de temps je voulais vous montrer l'étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, je peux faire register, comme ça. Et puis genre, euh, je register euh, bah, init command. Voilà. Et là, j'ai register mon nouveau, mon service. Initialise ma commande. Et donc je peux le faire avec tous les services euh, à la mano. Mais là, je vais pas le faire. Ça prendrait trop de temps. Je vais juste register un truc. Peut-être que je le.. Hop. In fine, c'est ce qu'on finit par utiliser. Je sais pas pourquoi il ne me, me le met pas. C'est un autoloader, en gros. Il va, un, il va, il va euh, automatiquement... Ah ouais, bien eu. Hop, il va automatiquement charger les librairies pour moi, en fait. En fonction de... Alors, en gros, si je, je le review vite fait... Ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher les arguments, c'est une petite subtilité. Celui-là, il le load quoi qu'il arrive, parce qu'il en dépend. Mais comme c'est l'autoloader, il ne peut pas dépendre d'une librairie qui a été chargée de manière automatique. Et là, après, il va aller chercher soit dans les services, soit il va aller chercher dans les commandes pour récupérer ce dont il a besoin. Donc là, ah oui, c'est ça qui va pas. Donc là, je, je, je crée le, le service, je crée l'autoloader. Donc là, en gros, je dis juste crée-moi un contexte d'exécution. Donc c'est vraiment euh, le bootstrap. Crée-moi un, conte un contexte d'exécution qui euh, va chercher la commande à René. Hop. Et là, je faire préfère... Et là, ici, normalement je peux exécuter ma commande. Je vais faire un petit wait. Alors Hop. il y a juste que ici je dois adapter. Donc l'initialiseur de commande finalement il va prendre en paramètre la commande à exécuter qui va être inférée depuis euh, euh, les arguments directement dans euh, le, charge, le chargeur de service, l'autoloader. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est que je définisse un service qui prend enfin qui s'appelle command et qui prend en paramètre bon, on va l'appeler runner. C'est le script finalement qui euh, permet de runner je peux tout dire permet de rôner ma commande n'hésitez pas hein, si vous avez des questions comme ça je peux vous répondre en même temps que je le fais Hop. puis du coup là, ce que je vais faire c'est que je vais rôner direct ici en fait pas plus simple Hop. voilà on va tester. Hein. Ça casse pas. Une trouse. Alors. Ah c'est parce que j'ai oublié de le déclarer comme étant un service. Ah, puis je vais l'injecter automatiquement. Ah, oh, c'est dommage, ça. Je vais gagner du temps. Je vais vérifier tout de suite. On n'est pas d'autres. Bon, bon, c'est comme. Hop. Et pareil. Voilà. Là il a essayé d'instancier le module. Donc là je passe en mode débugage. Et là vous allez vraiment vous rendre compte de ce que ça fait Under the Wood en gros ici il crée tout l'environnement le, d'exécution et euh, il explique ben, tout ce qu'il est en train de faire donc là par exemple il, est, il crée un nouvel initialiseur. alors ça je vous, vous l'expliquerai tout à l'heure C'est ce qui fait que en gros il dit ben, le runner que j'ai défini tout à l'heure dans ma commande ben, met lui dedans ça au lieu d'un euh, service qui s'appellerait runner Et c'est ça qui fait que en Fonction de ce que je vais mettre dans mes arguments, ça va pas être le, la même commande qui va être injectée. Là, il essaie de injecter, donc là, ici, hop, il essaye d'enregistrer ça. Il a vu qu'il y avait comme dépendance DB, mais il trouve pas la dépendance DB, donc il essaie de la récupérer depuis l'autoloader, mais l'autoloader n'arrive pas à le charger parce qu'il allait le chercher dans Commands, mais dans mon autoloader. Normalement, ici, je vais chercher le service qui va bien. Donc, il y a dû y avoir une erreur ici. Bubble par erreur. Bizarre qu'il ne l'ait pas dit. Ah, il me l'a dit, mais j'ai pas été attentif. Hop. Voilà. Donc là, on voit qu'il a essayé d'aller chercher Print House dans les services parce que j'ai laissé le petit log. Parce qu effectivement. Quand il trouve pas dans les services il va chercher dans les commandes Bon ça je l'ai fait vite fait euh, tout à l'heure euh, dans la réalité moi ce que je fais c'est que j'ai préfixe ou je les suffixe et du coup il sait aller dans quel dossier il doit aller le chercher ça évite de faire euh, un, un retry euh, au moment où il va chercher donc euh, si je vous montre vite fait ce qu'il ya dans l'équipe dans l'initialiser ce que vous que tu regardes <rire> en gros ce qui se passe c'est que euh, il va chercher euh, il fait un require du fichier donc si vous utilisez système SystemJS, ben dans votre autoloader, vous utilisez SystemJS à la place, hein, c'est pareil. Euh, je lui donne le nom, je lui donne le chemin, alors ça, le chemin, on va voir après. Mais en fait, la raison pour laquelle l'autoloader, il faut donner le chemin aussi, c'est que après, on peut builder de manière statique le, le, le code, de manière à ce que finalement, lifecycle il n'est même plus dans votre projet, en fait. Cycle, il sert finalement en mode dev. Chez nous, ce qui se passe, c'est qu'on... On build des lambda fonctions qu'on envoie directement chez AWS, mais euh, NetCycle, il n'est pas dans le build. Parce que c'est buildé statiquement. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. Là, ici, c'est la petite subtilité, c'est que finalement, dans l'injection dans de dépendance, on peut dire, bah, en fait, telle valeur va la chercher dans telle autre valeur. Ça permet, imaginons que demain, je veux créer un nouveau euh, serveur FTP, enfin un nouveau service FTP. Je vais l'appeler, je ne sais pas, FTP2. Bah en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est que je fais un import de init... Parce ah, que je vais faire, c'est que j'ai tapé. C'est dommage qu'on doive à chaque fois euh, requérir les dépendances. Je vois rien. Requérir les dépendances. Et du coup... C'est bon, pas grave. Bah après en même temps il n'y a pas trop le choix parce qu'il doit, il doit le savoir mais du coup faut se mettre dans le schéma mental où tu commences à utiliser la fonction et tu l'importes pas mais du coup faut sortir de ce schéma mental c'est un peu compliqué euh, donc là par exemple je vais faire euh, inject comme ça du coup je vais le faire dans init ftp est-ce qu'il va me le proposer non mais il propose pas du tout. Je vais faire ça à la mano ah. Hop. Alors, je suis dans les services. Boah, en même temps, c'était relativement simple à faire. <rire> du coup, hop. Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas me faire Deux arguments. Oui, logique. Parce que, du coup, je lui dis. Bon, je vais vérifier la signature quand même. Euh... Config. Dependencies 6 en premier. Donc, c'est bien ça. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais dire euh, config2, par exemple. Je vais dire config, va le chercher dans config2. Je vais changer son nom. FTP2. Ah, forcément, il ne l'a pas récupéré. Et là, du coup, bah, je me retrouve avec un fichier utilisable J'ai exactement le même service que mon, que mon service FTP. Mais sauf que en fait euh, j'ai overridé l'endroit où il va chercher la config et j'ai overridé son nom. Simplement. On a créé une nouvelle fonction. Donc si j'ai besoin de faire un transfert de un serveur FTP vers un autre serveur FTP, bah, j'ai juste à réutiliser mes services. C'est la réutilisabilité euh, dont je parlais euh, tout à l'heure. Et ce qui est cool, c'est que c'est des fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de créer tout un, tout un tas de, de classes, de sous-classes, d'extends, machin. Non, c'est des fonctions, ça marche tout seul. Et en plus, c'est typé. Donc... Euh, ça pour, par exemple, pour de la DB, ça ne pas pas, parce que tu vas t'emmerder avec les types. alors tu typais euh, client PG, par exemple, mm -hmm. si tu veux mettre une DB2 en Mongo, ouais. tu ne peux pas faire ça. Comme ça, tu vas t'emmerder, il va râler. Non, ouais. là, je serais obligé de créer une interface abstraite. Mais pour la DB, ce serait un peu overkill. Mais par contre, euh, créer une interface abstraite dans le cas où tu voudrais pouvoir substituer FTP à S3 facilement, bah, là, cool. ouais ça, ça vaut le coup. Euh, bon, je pourrais montrer tout à l'heure un petit peu notre code base, euh, par exemple sur comment on a fait pour les SMS. En fait, on a euh, plusieurs services de SMS et en fait, ils sont substituables les uns par les autres. Donc, demain, si on a un qui est un peu moins cher, bah, l'interface elle est la même. J'ai juste à changer euh, ce que j'injecte dans, dans le service SMS et c'est tout. Je n'ai pas à changer mon code partout. Euh. Donc c'est un petit peu de, de, de travail en plus, mais limité au maximum. J'essaie de limiter vraiment au maximum du, le travail en plus, parce que personne n'aime le travail en plus, surtout moi. Et du coup, euh, euh, par contre, c'est un endroit stratégique, en fait. C'est que ça t'oblige à raisonner sur comment tu abstrairais les services qui font... Enfin, les services, donc du coup, pour moi, le service, qu'est-ce que ça veut dire C'est quelque chose qui communique avec le monde extérieur et qui donc, par définition, est substituable euh, et par définition euh, requi euh, requiert que tu fasses un effort de... de... Comment Voilà, la contractualisation. Du coup, euh, oui, c'était juste pour montrer ça, mais je sais plus où j'en étais avant. Moi, si, j'étais en train d'expliquer un peu l'autoloader. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qui permet euh, de d'injecter des choses différentes dans les dans les fonctions, Donc, tout ça c'est documenté si vous avez envie de regarder. L'idée voilà. c'est surtout de parler de la VI et de pourquoi c'est bien. Euh, du, coup, du coup, dans ton autolo, tu peux prendre un propre environnement. Tu peux dire si je suis en dev, tu utilises un iPhone, ouais. file system, et sinon tout est gastron. Voilà, exactement. <rire> exactement. D'ailleurs, là c'est parce que je suis allé vite, mais en fait normalement je crée une variable nodan, enfin je crée un, un... Alors ouais, parce que je ne l'ai pas montré, mais en fait tu vois par exemple dans mon run ici... Si je veux, je peux register une constante. Donc tu vois, je peux faire register. Constante. Euh, voilà, souvent, par exemple, si c'est un truc que je fais souvent. Voilà, comme ça, directement, quand je veux ac euh, accéder à l'env. Euh, oui, non, c'est register, j'ai oublié. Quand je veux accéder à l'env, en fait, euh, j'ai juste à, à injecter une constante comme ça. Puis après, derrière, quand, au moment où je teste mes handlers pour le HTTP, parce que moi je me sers de ça principalement pour le HTTP, là j'ai fait un truc en, en ligne de commande pour que ce soit relativement simple à comprendre mais j'utilise principalement pour faire du FTP, ben, quand je fais un handler et que j'ai besoin d'env, ben, je, je récupère juste ça, et quand je teste et ben, je mets juste dans mon env ce que je veux, tu vois, et ça sert aussi parce que si tu veux, tu peux typer ton env c'est à dire que tu, tu réfléchis à l'interface, qu'est-ce que je vais utiliser dans l'env tu crées ton interface de ton environnement et du coup ben, tu peux dire ben, dans le process.env, il doit absolument y avoir telle variable est un autocomplete sur ton env. Donc euh, voilà. c'est du travail en plus mais ça permet d'être de, de, moins euh, en mode YOLO. Voilà. Euh <rire> mais du coup euh, je pense qu'on a fait le tour en fait. Donc ouais voilà, en gros typiquement, ben c'est, je déclare les dépendances, j'instancie l'injecteur et je déclare ma route dependency. Donc là, ma route dependency, c'est la commande. Et en fait, dans un serveur HTTP, ben, ça va être le serveur. Euh, moi, typiquement, euh, bon, je peux vous montrer vite fait. Euh, J'ai un petit side project gentil l'injecteur. Je, je parlais. Ah oui, voilà. Donc moi typiquement en fait quand je run un serveur, ah ouais, mais faut que j'aille dans Google. Quand je run un serveur, ce que je fais c'est que j'injecte le, le le service process et juste un hop. Hop. Voilà. Le serveur HTTP et le service process. Service process, c'est ce qui me permet d'handler les signaux et tout, de faire un, gra un graceful shutdown. Et le service HTTP, ben, c'est ce qui me permet d'handler le HTTP. Mais du coup, ça, ce qui est intéressant, c'est que si je voulais dans le, même dans le même processus node, je pourrais spawner plusieurs serveurs HTTP. Il faudrait juste que je les renomme en termes d'injection. C'est tout. Bon, il faut voir à quoi ça peut être utile. Mais tu peux injecter un port différent. Enfin, voilà. le, mais l'idée vraiment, c'est ça c'est de penser son code de manière à ce qu'il soit euh, utilisable dans tous les sens. Il ne euh, faut pas être limité par la structure de son code, ça fait, ça fait chier. J'ai eu trop ça quoi dans ma vie. <rire> Bref, euh, <rire> du coup, euh, je vais reprendre la presse. Hop. Je vais vous laisser tranquille après. Alors les alternatives, parce qu'il faut bien troller un petit peu, en JS, vous avez Container IOC, qui euh, en fait fait le même mais en PO. Donc, euh, ça je pas utilisé. Au début, en fait, quand je, me, quand je, ce que je faisais, c'est que j'utilisais, faisais de l'injection de dépendance, mais sans injecteur. C'est-à-dire que vraiment, injecté mes dépendances au début de mon process, et puis, puis après, je les passé, euh, C'est un peu le God God Object, hein, l'objet de contexte où on met tout dedans. Euh, mais en fait, au bout d'un moment j'en ai vraiment eu marre, j'ai recherché une autre solution, mais il n'y avait que des trucs orientés PO, et c'est pas du tout ma cam, donc du coup j'ai fait mon truc. Et du coup tu as Angular et Nest qui font aussi euh, de l'injection de dépendance, mais comme j'aime pas, mais je pense que c'était important de les citer. intéressant, ça dépendra de vous. Euh, alors aller plus loin, du coup, euh, Autolot dependencies, finalement je l'ai fait, euh, pas la peine de revenir dessus. On peut générer des graphes, donc là par exemple, ça c'est mon petit module euh, que j'utilise pour documenter euh, l'architecture de, de mon, mes fichiers JS. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que c'est une petite commande qui, qui run et puis après, derrière, ça fait un fichier, euh, un fichier euh, qui, qui documente l'architecture. Donc comme ça, moi je mets mes commentaires dans mon code et puis du coup, ici, bah, tu fais euh, contexte tu vois où j'ai mis le commentaire et donc du coup, c'est avec le contexte. Donc ça permet de documenter ton code au bon endroit. Alors ça évite pas le drift non plus entre tes commentaires et ton code, mais du coup ça te produit un document qui... Euh... Je suis perdu là sans mes boutons précédents. Ça te produit un document qui, euh... qui du coup est intelligible, et si tu vas dessus et que tu vois c'est le bordel, ça veut dire qu'il faut que tu commences à réfléchir un petit peu à ce que tu dois faire pour l'améliorer. Mais du coup pour ça j'ai j'utilisais ce petit système d'injection de dépendance, et en fait à l'intérieur il y a une fonction, qui permet de d'occuper un graphe mermaid donc du coup tu vas avoir un petit mapping de tes services il y a plein d'outils qui existent comme ça mais pour euh, require sauf que bar require tu as tout le brin. enfin je veux dire tu as tous les fonctions qui servent à rien en fait sont euh, des fonctions pures et qui disent rien vraiment de l'architecture de ton projet là vraiment tu as que les services et les petits losanges ben, c'est euh, les constantes ça c'est les services et puis ça c'est euh, les routes des la route des bien. Euh, du coup je sais plus pourquoi je venais pour ça parce qu'il y avait la slide. Hop Alors là par contre, <rire> qu'est-ce que j'ai fait Hop, start presentation. C'est bon. Je vais remettre en plein écran. Alors, on peut créer un, un build de statique. Donc euh, oh. j'ai pas cliqué sinon ça va être chiant pour revenir. Bon, ah, si allez je, je fais quand même ce bon. ça sert à rien de mettre le slide donc ça c'est le test c'est un test de, de de du building de du building statique donc en fait là ici ce que je fais c'est que je crée mon, mon environnement mais au lieu de faire euh, de faire euh, le content ah voilà pourquoi j'ai fait ce run là. En fait, il n'est pas, nécess pas nécessaire. Bon, euh, et du coup, ce que j'ai, c'est que j'ai une fonction build initializer qui est, qui est dans Nightcycle et qui permet de faire ben, finalement tout ce que vous auriez dû faire à la main si vous n'aviez pas utilisé Nightcycle. Donc, ben, Typiquement, il dit, ben, voilà, euh, d'abord, euh, le premier batch de... Donc ça rejoint le graph qu'on a vu tout à l'heure, où j'ai mis les dépendances qui se mettaient. Ben, le premier batch, en fait, c'est... Euh, ben, mettre le Le deuxième badge ben, c'est mettre la dépendance 2, le troisième badge c'est mettre la dépendance 3, et puis après il ben, initialise ça tout dans l'ordre, le... et puis après ben, il vous retourne un hash avec les services qui ont été initialisés. Et du coup à quoi ça sert ben, Ça sert à ne pas en nash cycle dans vos projets, et aussi ben, avoir du coup la vérification euh, statique, que vous souhaitez. Hop la génération statique, oui ou c'est. Bah en fait là c'est à toi de dans la fonction que j'ai montré tout à l'heure, dans le run ici, c'est à toi finalement de faire un branchage ici. C'est-à-dire soit tu le run ou soit tu génères ton. Donc soit tu génères ton graph. Pour le, la génération de graphes. Une fois qu'il est alimenté, tu lui demandes, vas-y, prends moi le code. Voilà. Ou soit, soit il prend le code. Donc moi, je, enfin, chez nous, chez SNCrop, on a un build en fait qui nous build tout bien. Avec Babel, tout ça, Webpack. Voilà, Et clairement, il faut mettre les mains dans le, dans le camp, du, dans ouais, le camp ouais. mais, mais c'est possible. C'était pour montrer que c'était possible. Euh, donc ça, c'est fait. Euh, du coup, moi, c'est bah, ce que je fais. Hein. On build nos serveurs HTTP comme ça. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on utilise une, un swagger dans lequel tout est défini, toutes les routes et euh, on a un outil donc le Swagger le qui mange le swagger et qui crée euh, le code qui require toutes les, langues, toutes les fonctions, tous les handlers dont il a besoin et du coup après ben, nous on peut, euh, alors nous, notre build il est assez particulier parce que du coup ce qui se passe c'est qu'on build handler par handler donc en fait euh, quand on utilise dans la fonction on 250 fichiers zip mais qui contiennent que ce dont ils ont besoin. Donc C'est pas parce que j'ai un service DB que toutes mes lambda, lambdas initialisent le service DB. Non, elles initialisent vraiment que ce dont elles ont besoin. Donc ça fait qu'on a des tailles de build enfin je ne sais plus on avait comparé par rapport à comment ça s'appelait euh, serverless serverless à chaque fois ils pondaient un fichier de 2 mégas nous on avait des fichiers à 250 kg. On a des, des fichiers qui sont un peu plus lourds mais c'est parce qu'ils en ont besoin de ce qu'il y a dedans. Donc typiquement on embed que ce dont on a besoin dans nos lambda. Et du coup, oui, euh, le truc qui est pas mal, c'est que comme ce sont des, des fonctions, euh, en fait, on les wrap. Donc, c'est-à-dire que nos fonctions, elles retournent un objet euh, JSON, genre euh, status, euh, headers et body. Et en fait, nous, derrière, on a des wrappers qui gênent, donc on, on fait de la composition de fonctions, qui gênent par-dessus la fonction, qui disent, bah tiens, moi, je vais t'adapter pour que tu rentres dans la WS lambda. Demain, on veut plus aller dans la WS lambda, ce qui va être le cas en plus, a priori. Et eh ben c'est pas grave, on réécrit le truc qui vient autour, et puis euh, on refait le build mais pour euh, Google Compute, euh, comment s'appelle Google Function, euh, Cloud Functions ou, ou, ou autre. Euh, et du coup ben on a sorti des services, celui-là par exemple qui est sympa. En gros euh, dedans il y a le service et il y a le mock. Donc ça c'est le service qui rap l'ADB avec des trucs euh, avec un PG bien configuré euh, avec le subset que moi j'utilise et puis il euh, y a le mock qui fait de la vérification de requêtes c'est à dire que dans, dans les tests on vérifie si la syntaxe ça à... hein on vérifie si la syntaxe du... de la requête SQL elle est bonne donc du coup euh... C'est le genre de choses qui permettent de faire des trucs sympas. Euh, je vais retourner sur la présentation. Hop. Ça, c'est les petits projets qui sont open source, qui sont buildés avec euh, Nightcycle. Pour bon, euh, bah si vous avez envie de voir. Et puis bah, voilà. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. <rire> Moi ah, ouais, je me suis payé mon confort. de Bah ouais, mais les proxy, les c'est c'est plus compliqué finalement à implémenter en termes de en termes de bah, de travail. Bon. Tu es obligé finalement, si tu n'utilises pas l'injection de dépendance, tu ferais comment par exemple avec les, les proxys Ah pour les mocs Non en fait du coup les proxy ah, L'idée en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment de dire voilà, j'ai mon truc et je résonne dans mon truc. Typiquement, si je prends un exemple, ça, ce petit service FTP, en fait, c'est une version simplifiée de ce que nous on a parce qu'au final, enfin, du FTP, j'en ai fait quand même pas mal. On a des partenaires avec qui on envoie du FTP parce que bon, on commencer c'est comme ça. Euh, bah, en fait, c'est un pool. Mais demain, euh, là, dans cette euh, commande, dans, euh, dans ce truc-là, je veux un pool, je veux plus un FTP, je eh ben je modifie que ça, et je résonne que dans ça, tu vois. Et je fais ma PR que dans ça. Et c'est vraiment ce côté-là, quoi, en fait, que moi je recherche dans le code, c'est de pouvoir raisonner euh, parce que. On vieillit en plus. C'est de pouvoir raisonner euh, sans avoir à penser à tout ce que tu es en train de modifier partout. Enfin, c'est l'enfer quoi. Euh, donc là vraiment, tu raisonnes sur un scope. Tu ouvres un fichier et c'est le scope de ton fichier c'est tout. et T'es pas perturbé par le reste. Ça peut être, ouais. Il y en a un qui modifie. Il faut Ça peut être compliqué Après, je dis pas que c'est l'unique façon de faire. Hein. C'est une façon de faire. C'est celle que je préfère. en fait pour ça que je la présente. mais pas et... voilà, voilà, pas d'autres questions Ouais. Bah ben, en fait euh, euh, si je vais là par exemple dans to FTP, bah ben là en fait tu vois pourquoi ça pète le typage statique, parce que là je suis obligé de faire ça en fait. En fait ça pète pas le typage statique, ça pète l'inférence de type, plus exactement. C'est-à-dire que là, j'étais obligé, TypeScript, il offre une feature qui permet, selon la façon dont tu utilises tes fonctions, finalement de, de, ta, de, de, te, de te dispenser de mettre les types partout où tu les utilises. Et là, typiquement, si j'avais, euh, bah d'ailleurs dans le code que j'avais euh, montré au tout début, avant que je fasse la modification, en fait, bah, il n'y avait pas besoin de mettre les types. J'avais pas, pas eu à mettre les types. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai été obligé de le mettre que là maintenant. Parce que effectivement, j'ai pas fait un const args est égal à init args. Qui lui avait permis à ce moment-là de comprendre que en fait, ça allait retourner des args. Donc du coup le fait d'utiliser l'injection de dépendance, c'est clair, ça casse ça. Ça fait que bah ouais, ce boilerplate là qui est un peu chiant. Ouais. Je... ouais. Ouais, c'est un, un trade-off. Hein. Clairement, euh, c'est est-ce que je préfère euh, faire ça? Moi j'ai accepté. Alors, entre guillemets, j'ai accepté ce trade-off. La plupart du code que j'ai fait qui utilise Knife Cycle est en JS. Et là c'est euh, plug and play, tu euh, DB et puis c'est tout. Alors DB, dedans, il peut y avoir nul, undefined, whatever, euh, une, JS il va péter juste au moment où tu vas le runner. Là ça, ça change un peu la donne. Mais au final, euh, franchement, pour avoir commencé à implémenter ça euh, dans, dans notre back-end, bah, je me dis ça vaut le coup, parce que ça t'oblige à réfléchir un petit peu, à définir les interfaces et tout, donc au final, note euh, Je pense que ça vaut vraiment le coup, en fait. Ça te fera juste à faire un truc que le limiteur, il devrait être à faire, parce que ton, ton ta script de début, là, mm -hmm. il était, euh, je sais pas si tu dis euh, le limiteur, il y a des trucs qui vont de quoi. je pense que j'aurais... Euh, mon idée dans aura tout rouge. Je je sais plus. Et tu vois là, là une FTP sa signature c'est une promesse d'un client. Et du coup, bah, lui, il sait que, que lui c'est un client, tu vois. Okay, okay. Donc du coup, j'ai pas besoin de le typer en fait. Mais je pense qu'il faut, faut faire avec TypeScript, il faut faire gaffe au linter. Parce que franchement, il, il, il, moi je vois des gens qui font du TypeScript qui mettent euh, des types partout mais L'inférence de type, euh, elle sert à ça, tu vois, vraiment. Hein, il faut... Si tu mets trop de types, il faut se poser des questions. <coughs> et qu'il y a un truc qui ne va pas quelque part. Bon, après, c'est sûr que mon PC il chauffe plus depuis que je commence à faire du TypeScript. <rire> euh, parce que et du et coup, le, pour inférer le type, il doit aller chercher euh, tout... tout... Enfin, il doit essayer de comprendre ton code, donc c'est un peu plus compliqué. Et le setup, alors euh, le fait... <rire> je, je l'ai publié un truc mais le setup franchement c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi Et pour donc j'allais configurer geste, mais dit, allez, je, vais mettre, je vais faire des tests Voilà, j'ai pas eu le temps mais il a fallu que je mette des trucs spéciaux pour gest il a fallu que je mette des trucs spéciaux dans babel. ah c'est ça que je vous ai pas montré je vais compiler le code parce qu'il y a un truc aussi que, qui est un peu chiant ah merde oui forcément ça va pas bien marcher. Hop, hop. Alors le truc que je voulais vous montrer, c'est que quand je build du coup mes lambda, donc je je, je prends pas knife cycle, j'ai pas dit exactement la vérité vraie, <rire> parce que hop, en fait j'importe quand même les fonctions qui donnent les noms euh, les noms euh, aux fonctions, enfin, aux, aux initialisateurs. Sauf que Là, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça, j'avais mis un, un autoservice. Un auto Et bien, en fait, euh, KnifeCycle, j'ai créé un truc qui s'appelle Babel KnifeCycle euh, Plugin. un enfin, Babel Plugin KnifeCycle. qui en fait, fait que tout ce qui est automatique, du tout le automatique, qui va lire euh, la fonction inférer les trucs de fonction, ben, tout ce truc-là, en fait, c'est mis euh, en RAW directement dans la fonction. Du coup, euh, vous pouvez transformer vos fonctions, enlever leur nom, euh, renommer leurs arguments, il euh, n'y aura pas de soucis, ça marchera quand même. Et ça permet aussi de limiter l'overhead à l'exécution, puisque finalement, il euh, n'y a pas besoin, parce que le truc qui fait ça, c'est quand même un truc qui fait fonction, tout source, qui fait une reggae dessus, qui va chercher les arguments dedans et tout. Donc là, en fait, quand on s'est buildé avec euh, Babel, ben en il fait, n'y euh, a pas tout ça. Donc ça limite l'overhead aussi du, du code de start de vos lambda fonctions parle à quelqu'un qui fait ça c'est peut-être plus parlant avec celui-là par exemple, parce que là j'avais vraiment fait autoservice. service j'y vais Hop. Ah. Il voir qu'en fait il n'y a plus du tout d'autoservice, que ça a été remplacé par un require de service et que en gros bah, ça a tout en dur dans, dans la fonction. Et le genre de truc que permet de, de faire une abstraction comme l'injection de dépendance. Bon, puis je ne vais pas monopoliser la parole, je vais te laisser. Euh... Okay. Hop!